Bonjour à tous, je suis mentor au bureau International et aujourd'hui je vais vous guider dans le processus de création de votre clé GC ainsi que votre enregistrement de compte IRCC en ligne. Voici ce que nous allons aborder dans cette présentation. Je vais tout d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une clé GC et d'un compte IRCC. Ensuite, je vais vous aider dans le processus de création de votre clé GC qui nécessitent un nom d'utilisateur et un mot de passe qui doivent être fiables et faciles à mémoriser pour vous, mais difficiles à deviner pour les autres. Ensuite, nous allons répondre à des questions de récupération et donner des indices. Ensuite, nous allons créer un compte IRCC en ligne et créer les questions de sécurité de ce compte. Donc, qu'est-ce qu'une clé GC et pourquoi en a-t-on besoin la clé GC signifie clé du gouvernement du Canada et vous en avez besoin pour avoir un accès sécurisé aux services en ligne du gouvernement du Canada. Sans votre clé GC, vous ne pourrez pas accéder aux services en ligne du gouvernement. Ensuite, pourquoi ai-je besoin d'un compte IRCC Après avoir créé une clé GC, vous aurez besoin de créer votre compte IRCC qui va vous permettre de commencer une demande, de soumettre et de payer pour votre application de recevoir des messages concernant votre application, de vérifier le statut de votre application, ainsi que de mettre à jour vos informations. Commençons avec la création de votre clé GC. Dans votre moteur de recherche, tapez « clé GC » en un seul mot, les liens qui apparaîtront seront différents, dépendamment de la région dans laquelle vous vous trouvez, mais vous saurez que vous avez le bon lien lorsqu'il montre les informations suivantes. Lorsque vous arrivez sur la page web, défilez vers le bas et cliquez sur « Ouvrir une session avec une clé GC ». Vous serez redirigé vers cette page. Maintenant, cliquez sur « S'enregistrer » qui va vous emmener à « Des modalités et conditions d'utilisation » que vous pourrez lire et ensuite accepter. La prochaine étape est de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour créer votre nom d'utilisateur, il faut qu'il respecte les critères suivants. De 8 à 16 caractères, aucun caractère spécial et au plus, 7 chiffres. Donc ici, je vais créer le mien puis cliquez sur « Continuer ». Ensuite, il vous faudra créer un mot de passe. Nous vous conseillons de créer un mot de passe qui est facile pour vous à retenir, mais difficile aux autres personnes à deviner. Encore une fois, voici une liste des critères à respecter pour créer votre mot de passe. Il faut qu'il contienne de 8 à 16 caractères. Il ne doit pas partager 3 caractères consécutifs avec le nom d'utilisateur. Il doit contenir des caractères valides, des lettres minuscules, ainsi que des lettres majuscules, et des chiffres. Et dernièrement, il faut que les deux mots de passe soient identiques. Donc ici, je vais créer mon mot de passe. Et comme vous pouvez le voir, quand je tape mes mots de passe, euh, les critères deviennent verts. Et puis, cliquez sur « Continuer ». Ensuite, vous aurez à sélectionner des questions, des réponses et des indices au cas où vous perdez votre nom d'utilisateur et ou mot de passe. Puis, vous aurez à sélectionner une question de réponse et y répondre, ainsi que répondre à d'autres questions de récupération et de leur donner un indice. Une fois de plus, nous vous conseillons de créer des réponses qui vous sont faciles de mémoire, mais difficiles aux autres personnes de deviner. Donc ici, je vais sélectionner ma question de réponse et répondre à mes questions. Et cliquer sur « Continuer » voilà, vous avez créé votre compte GC et vous pourrez cliquer sur « Continuer ». La prochaine étape est de créer votre compte IRCC en ligne. Après que vous vous êtes enregistré, cette page des conditions d'utilisation devrait apparaître. Vous pourrez lire les conditions et ensuite cliquez sur « J'accepte ». Après avoir accepté les conditions d'utilisation, la page « Créer un compte » devrait s'afficher. Ici, vous devez compléter votre prénom, votre nom, ainsi que votre adresse courriel. Sélectionnez ensuite votre langue de préférence, donc je vais sélectionner Français et cliquez sur Continuer. Ensuite, nous devons créer des questions de sécurité. Ensuite, je suis redirigée vers cette page qui me permettra de créer mes questions de sécurité ainsi que mes réponses. Comme vous pouvez le remarquer, contrairement à votre clé GC, vous devez créer vous-même vos questions de sécurité et y répondre. Donc ici, vous pouvez voir que je suis en train de compléter mes questions et mes réponses. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Continuer ». Et voilà, nous avons créé un compte IRCC avec succès et vous êtes prêt à commencer votre application. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider pour l'enregistrement de votre clé GC et votre compte IRCC et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir